Et bienvenue, je suis très heureuse d'être devant vous pour vous partager mon expérience et peut-être vous apporter ma contribution dans votre cheminement vis-à-vis -vis de la maladie pour optimiser votre santé. Mon expérience de vie face à la maladie me permet aujourd'hui de vous proposer divers outils de manière très professionnelle mais aussi issus de tout ce que j'ai pu développer face à la maladie et qui m'a permis aujourd'hui d'être en rémission depuis plus de 12 ans face à un cancer de l'utérus, d'éliminer de manière très rapide des kystes au niveau du sein, une tumeur au niveau du nez et divers petits maux et maladies que tout un chacun peut avoir comme l'anxiété, comme perdre ses cheveux, comme l'acné. Ce que je vous apporte dans mes ateliers, c'est toute euh, ma confidentialité, tout mon professionnalisme, toutes sortes d'outils issus de la psychologie quantique, de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, euh, de l'EFT, qui vont vous permettre, à votre pas, à votre rythme, en tout respect de là où vous en êtes, quel que soit... Vos blocages du moment, comme ces arbres que vous pouvez voir euh, apparaître là, ici et maintenant. Parce que chacun de ces arbres est une étape, une étape pour vous, qui va vous mener vers la clairière, vers la lumière. Chaque arbre représente des, des messages de la maladie. Cette maladie qui est ni plus ni moins qu'une amie, pour vous guider pas à pas, pour retrouver la clairière et pour retrouver la joie d'être. J'aimerais apporter ma contribution comme cette rivière qui apporte sa contribution au fleuve et aux mers et vous permettre ainsi d'être dans votre petite rivière personnelle. Euh, le petit plus qui va vous assurer d'aller de manière plus optimisante pour vivre en santé, d'optimiser vos résultats santé parallèlement à vos traitements médicaux. Donc à terme, ces ateliers que vous pouvez venir vivre en direct et en live sur Genève avec moi euh, vont être proposés online, en vidéo, depuis chez vous. Dans cet atelier online, en fait, vous allez avoir une entraide phénoménale avec un blog où vous allez pouvoir parler entre vous, euh, que ce soit pour les exercices, que ce soit pour un SOS, un cri d'SOS à la solidarité. Il y a également euh, des conférences online avec moi où j'interviens, où vous pouvez me poser toutes vos questions et où je suis là entièrement pour vous, en toute confidentialité. Si vous avez envie de découvrir les messages de la maladie vis-à-vis -vis de vous-même, si vous avez envie de prendre les clés de votre vie en main, si vous avez envie d'être un gagnant, alors je vous invite réellement à vous offrir ce cadeau parce que vous le valez bien.